Bonjour à tous, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me situe en compagnie eh bien, de Pierre. Pierre, comment vas-tu Très bien. Du coup, eh bien, on se retrouve pour cette troisième vidéo. Donc, je t'invite, si tu l'as pas encore fait, à reprendre la vidéo numéro 1, à reprendre la vidéo numéro 2. Là, aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 3. On va parler de sous-location, je vais dans cette vidéo. Et cette fois-ci, plus particulièrement, on va s'attarder à la visite. Puisqu'on a décomposé ça sous forme de quatre vidéos. La première vidéo, c'était comment prospecter un appartement, comment convaincre un propriétaire. La deuxième, c'était eh bien tout simplement la. La, la comment dirais-je la mise en place hein, la, la, la, les visites d'appartements pour savoir et eh bien sur quel appartement on devait euh, se placer voilà on vous a fait un retour d'expérience un retour terrain et cette troisième vidéo qu'on va découvrir aujourd'hui ensemble cette fois-ci on va discuter ensemble avec Pierre et eh bien de tout simplement la mise en place de l'appartement donc euh, l'ameublement notamment donc bien entendu je vais laisser la parole à Pierre dans quelques instants et on se retrouve juste après le fameux générique Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube, découvrir un bouton « s'abonner » en bas de cette vidéo, tu actives, tu actives la petite clochette et comme ça, tu recevras deux fois par semaine des vidéos où je te parle d'entrepreneuriat, je te parle d'argent, je te parle de bourse, je te parle d'investissement locatif et je te parle aussi de sous-location professionnelle immobilière et également de conciergerie d'appartement. D'ailleurs, si c'est des choses qui t'intéressent, que tu souhaites aller plus loin dans la sous-location ou plus loin dans la conciergerie d'appartement, eh bien je t'ai préparé deux formations totalement gratuites à découvrir en bas bas de cette vidéo je t'invite à les récupérer c'est totalement gratuit et ça permettra de te former et toi aussi de passer à l'action dans ta ville donc aujourd'hui avec pierre et eh bien on va voir ensemble cette fois-ci dans cette troisième vidéo la mise en place de l'appartement comment concrètement ça s'est passé euh, donc euh, du coup bah, c'est vrai que la sous-location on, on a pu en parler dans les deux euh, dernières vidéos tu as finalement deux possibilités c'est soit tu vas trouver des logements qui ne sont pas pas meublé, donc nous c'est notre cas euh, typiquement, et tu vas trouver des logements qui sont déjà meublés. Alors tu vas me dire, bah, autant que je prenne un logement qui est déjà meublé, parce que du coup ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite, puis surtout de ne pas en, engendrer trop de dépenses. Alors oui et non, euh, dans le sens où euh, la gros avantage qu'on a aussi à meubler l'appartement, c'est qu'on va le faire eh bien, par rapport à nos... Ou même je vais te laisser un petit peu répondre par rapport à ça. Toi Pierre, qu'est-ce que tu trouves comme intérêt aujourd'hui à plutôt prendre des appartements qui ne sont pas meublés, contrairement à des appartements meublés Si on part d'abord d'un point de vue meublé, alors oui c'est vrai que du coup bah, on va payer beaucoup moins cher, Donc, ce que ça veut dire qu'il y a zéro investissement, on arrive il y a déjà des meubles, mais euh, l'inconvénient c'est qu'on ne choisit pas les meubles du coup. C'est des meubles bah, basiques, quoi. C'est des meubles simples, euh, un peu tristes, quoi. Et ça donne pas envie sur les photos de, de, ça, on voit pas de couleurs, il y a pas beaucoup de couleurs. Et ça donne pas vraiment envie de louer. Contrairement à. Ah justement, bah un, un appartement non meublé, c'est vous qui allez choisir euh, euh, les meubles que vous allez mettre dedans et du coup, qui allez vous-même faire la déco comme vous le souhaitez et comme vous savez que ça va plaire justement aux, aux clients qui vont venir. Euh, Qu'est-ce qu qui plaît quoi Donc des beaux rideaux, des beaux meubles, des, des, des tapis, plein de petits détails que justement, les personnes lambda euh, qui vont juste vous louer l'appartement ne vont pas penser. Quoi. Eux, ils vont louer dans l'état. Euh, le reste, euh, voilà, ce n'est pas adapté à une clientèle forcément. Ouais. — Alors il y, a ce, il, y a ce, il y a ça, mais il y a aussi la partie euh, là où, pire, être pas forcément vu, parce que t'étais pas encore euh, à fond, enfin euh, t'es pas encore for forcément familier avec tout ça. Mais il y a aussi la partie financière. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous allez meubler un appartement intégralement, ça va être de l'investissement. Mais justement, c'est de l'investissement. Ah, oui. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir amortir l'investissement que vous allez faire. Les meubles vont devenir votre propriété pour le coup, donc euh, le plus longtemps possible, j'espère pour vous. Contrairement à un appartement qui euh, est déjà meublé où c'est pas votre propriété, c'est la propriété du propriétaire. Donc, l'investissement est faible. Euh, mais c'est aussi autre chose qu'il faut que vous compreniez bien euh, c'est que quand on achète nos, nos propres meubles, généralement, et quand on part sur des appartements du coup, qui sont en location nue, eh bien, les loyers sont moins chers. Voilà. Donc, autant sur un court terme, je le comprends, euh, vous allez vous dire bah, finalement euh, c'est plus intéressant. Mais vous verrez que sur du long terme, il est beaucoup plus intéressant de louer un appartement qui n'est pas encore meublé, qui est en nu, que vous allez vous-même meubler. Bien évidemment, sur la première année, vous n'allez pas trop le sentir. Mais vous allez voir après, plus les années vont avancer, et plus longtemps vous allez rester dans le logement, plus finalement vous allez vous y retrouver financièrement parce que vous aurez payé le loyer, peut-être, vous aurez un loyer peut-être entre 10 et 20% moins cher parce que vous le louez en nu. Tu veux peut-être rajouter quelque ouais, chose par rapport à ça J'ai deux choses à rajouter. Donc, euh, la première, c'est. Euh, bah quand on se dit on achète des meubles c'est jamais vraiment de l'argent perdu parce que comme tu as dit c'est un investissement donc ça veut dire que les meubles demain si on arrête l'appartement on peut les remettre dans dans un autre appartement, une autre maison ou même par la suite bah, si on n'en veut vraiment plus les revendre ouais. et de deux... Euh, pour moi, euh, du coup, c'est aussi un investissement parce que c'est ça aussi qui va faire gagner de l'argent. Ouais. C'est euh, Les meubles, euh, on ne se dit pas directement, mais quand on voit une maison, ce qu'on gagne en premier, c'est les meubles, la qualité, ouais. euh, les canapés. C'est ça qui fait toute la déco. Donc c est c est en fait, l'investissement financier devient finalement un investissement aussi sur l'importance la, sur la, la, qu'on va donner à, à la location. C'est-à-dire que l'image qu'on va, qu va transmettre finalement aux voyageurs, euh, comment dirais-je pour le voyageur Pour lui, il va se projeter beaucoup plus sur un bel appartement Exactement. que sur un appartement euh, classique. quoi. Ouais, parce que moi, euh, personnellement, quand moi je regarde. La valeur regarde... perçue, voilà, je cherchais le mot, la valeur, perçue, voilà, la valeur bah, perçue. Lui, il cherche la qualité, quoi. Et du coup, la première chose qu'il va regarder, c'est comment l'appartement est fait, s'il y a de la couleur. Moi, personnellement, quand je regarde un appartement ou quand toi tu regardes un appartement, ce que tu regardes en premier, c'est bah, la qualité. Si, si tu vois un truc triste, etc., sur Airbnb, bah, t'as pas, pas envie de louer, quoi. Pas envie de cliquer, mais... Exactement, tu préfères payer plus cher que... et avoir un. Un appart magnifique, quoi, plein de couleurs de partout, des belles lumières, plein de petites choses, plein de petites choses qui vont te faire vraiment cliquer, quoi, comme nous. L'image, la première image qu'on a mise, c'est directement le salon, plein de couleurs, plein de lumières, et du coup, ça donne envie. Oui, parce qu'au final, c'est ça. Euh, c'est qu'en fait, on va louer plus cher. Effectivement, certes qu'on aura investi, mais on va quand même louer plus cher euh, finalement. Donc, on s'y retrouve quand même assez rapidement. Peut-être pas forcément les premiers mois, mais au moins après la première année, vous allez voir que vous allez vous y retrouver. Donc nous, on a, on a fait le choix donc, de prendre un, une maison qui était, donc, euh, qui était euh, donc en nu. Donc il a fallu meubler. Euh, donc du coup, comment tu t'y es pris concrètement, Pierre Puisque nous, c'était donc une maison qui n'était pas euh, dans notre ville, physiquement ici. En plus de, en plus de ça, toi, tu alternes avec ton école. Donc il euh, faut quand même s'organiser hein, euh, par rapport à la semaine. Donc comment tu t'organisais en termes de commandes Eh bien, euh, en fait, je ne me suis pas posé vraiment beaucoup de questions. Je regardais tous les meubles qui me plaisaient à moi. Qui me plaisait euh, vraiment mon style à moi et euh, après je savais que je pense que ça allait être des choses qui allait plaire donc faut quand même rester dans des choses euh, pas basiques mais euh, qui sortent du commun mais qui, qui s'adapte à tout le monde donc des couleurs plutôt simples un peu tout du coup euh, moi comment j'ai fait pour les meubles alors euh, pour tout ce qui s'agit de, bah, des gros meubles, c'est-à-dire les canapés, euh, les grosses tables, etc. Nous, on a tout fait, fait livrer euh, sur place, donc euh, dans la maison. Donc euh, c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut jamais choisir les... Quand, quand les meubles arrivent, les dates, etc. Donc c'est-à-dire qu'on doit s'adapter à tout. Donc il euh, y a un meuble qui peut arriver le, le mardi, un autre le mercredi. Donc ça veut dire quand c'est loin, c'est plein d'allers-retours. Du coup, justement, il faut essayer de vous adapter par rapport à ça. Nous, ce qu'on faisait, c'est que tous les petits meubles, donc tout ce qui est table de nuit, euh, déco, tout ça... Bah, on faisait livrer tout ici. Mmh. Et... Euh... Moi justement, pour mon cas à moi, on, avait, euh, on a un Scénic, du coup, on a une, une, une voiture qui nous, nous a servi à tout mettre dedans, tout charger, qui est quand même grand, donc beaucoup de place, pour pouvoir après faire tous les allers-retours euh, dans la ville en question. Donc euh, tous les petits trucs, euh, du coup, voilà, table de nuit, euh, les chaises, plein de choses comme ça, c'est des choses qu'on euh, peut prendre dans une voiture et tout mettre sur place. Et euh, du coup, bah, pour, les, pour les gros meubles, bah, on, on se faisait tout livrer là-bas. Et du coup, bah, moi, je faisais les allers-retours, j'y allais, je restais la journée parce qu'il y avait des meubles qui arrivaient euh, à 10h, d'autres 17h, d'autres à, 17 à 11h, donc bah, je restais toute la journée, mais j'ai essayé de planifier tout sur euh, une tranche d'horaire qui était un peu similaire et des jours euh, qui étaient pareils. Donc, si je vois qu'il y avait vraiment beaucoup de différences, bah, on faisait livrer ici et après on se débrouillait pour y aller en voiture. Bon, allez, c'est parti en direction de Angers. Donc, là, euh, je vais avec 5 euh, copains à moi pour euh, aménager la maison que vous avez dû euh, connaître euh, avec toutes les vidéos qu'on a pu faire dessus. Donc, voilà, là on est bien chargé comme vous pouvez le voir, on est bien. Il y en a bien partout, donc là voilà. Et euh, voilà, donc euh, le point un peu négatif, c'est que justement, on doit aller réceptionner une livraison à 18h. Donc euh, il fallait se dépêcher de, de, tout, de tout bien mettre, etc. Il y a pas mal dallers retour à faire, quand, comme vous savez, quand il y a beaucoup de meubles, les aménagements, c'est pas toujours simple. Avec euh, les livraisons qui sont jamais euh, au même moment ça peut être un lundi, ça peut être à n'importe quelle heure un dimanche, ça peut être tout le temps donc euh, voilà, c'est toujours un peu compliqué donc il faut toujours s'adapter euh, Nous ce qu'on faisait aussi, si vous voulez, pour pas perdre de temps euh, ce que faisait Pierre, c'est que alors, euh, il n'a pas encore son permis donc il se faisait accompagner par des, par des copains euh, un camarade, qui avait, lui avait son permis et ce qu'on faisait, c'est que quand il allait sur place faire la réception des produits assez lourds, bah, en fait on avait déjà reçu pas mal de petits produits ici, donc du coup il commençait à faire des premiers transferts, donc il les emmenait là-bas, il les déballait, il commençait à les monter. Bon, l'idée, si vous voulez, c'était pas perdre de temps, euh, qu'on optimise le temps passé sur place, qu'on soit pas là à attendre bêtement, mais qu'on commence déjà à mettre en place euh, la, donc l'appartement la, ou la maison, peu importe. Donc voilà un petit peu ce qu'on faisait. Euh, du coup, bah, les gros produits, on se les faisait livrer sur place. Alors, il y avait quand même des tranches de jours donc on essayait de les regrouper, bien évidemment. C'est plus que parfois, il y a eu des décalages, il y a eu des livraisons qui ont été reportées, que le magasin n'avait pas forcément euh, euh, traité dans les temps. Enfin, ça, il y a, des, il y a eu quand ouais, même des bon, aléas. Ouais, euh, je préfère vous le dire. Coup, ouais. Il y oui, eu des c'est pas c'est pas... pas toujours simple la livraison des meubles c'est vrai que c'est ça reste compliqué mais on a quand même moyen de l'optimiser donc nous ce qu'on faisait c'est qu'effectivement tu allais avec un scénic tu emmenais tous les petits produits avec toi tu les dé, euh, donc tu déchargeais, tu commençais à les monter, tu enlevais aussi tous les cartons, Ce faut faudra qu'on en parle aussi de ça, des cartons et tout à l'heure. En fait, nous, on a fait ça avec une voiture parce que mon, justement mon ami, lui, il n'avait que le permis voiture, donc il ne pouvait pas conduire, se permettre de conduire des, des camions avec plus de, des, mmh. de, de, de cubes. Quoi. Mais euh, bah, comme toi, tu avais fait, je me rappelle, pour certains appartements dans la même ville, tu avais loué un camion. Mmh. Et euh, du coup, bah, moi, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est si vous avez euh, euh, le permis pour, condu pour conduire des camions, bah, sinon, vous pouvez vous faire euh, bah, tout livrer ici, sauf vraiment des, vraiment des très grosses choses, que genre deux, trois choses là-bas. Sinon, vous faites tout livrer sur place chez vous et euh, vous, vous chargez tout dans le camion et vous y allez d'un coup. Ouais, c'est ouais, une autre solution. C'est peut-être plus simple, mais c'est juste que pour nous, toi, tu n'avais pas le temps de faire tous les allers-retours. Ouais. Non. Après, non, là, on a quand même réussi à le faire. Hein, ça ouais. se fait quand même. Mais, euh, mais sinon, ça, c'est une autre solution. Donc du coup, il euh, y a plusieurs choses dans la partie meuble. Il y a effectivement le montage qui va quand même vous prendre pas mal de temps. Ouais. Euh, mais il y a aussi, nous, qu'on a pris la décision de repeindre des murs. Hein ouais. euh, nous on a pris la décision de repeindre donc toutes les chambres on les a repeintes euh, alors, on n'a pas fait tous les murs euh, très clairement parce que je ne voyais pas l'intérêt et c'est surtout que mon idée si vous voulez c'est que quand on prend la photo et ton idée aussi bien évidemment, euh, en fait on prenne surtout la photo où il y a le mur qui a été repeint donc c'est juste pour donner un, un, un aperçu euh, la, donner une valeur perçue intéressante pour le, pour le voyageur, du coup il voit une belle photo avec un mur peint avec des beaux cadres etc euh, et après les autres murs par contre on les laissait en donc ça c'est la petite astuce qu'on peut ouais. vous donner bon bah voilà là du coup on se retrouve dans la maison à Angers donc là on attaque la peinture on attaque la peinture sur un premier mur donc nous euh, souvent on met d'abord enfin euh, on fait d'abord la peinture avant de monter les meubles puisque après c'est une galère de faire la peinture avec les meubles donc c'est un petit conseil que je peux vous donner donc là nous ce qu'on fait souvent aussi c'est que on met on fait la peinture juste derrière le mur on met euh, je dire le lit, pardon. Nous mettons, on met de la peinture que sur un seul mur et on le met souvent sur la tête de lit. Ça fait plus sympa que laisser des murs tout blancs partout. C'est, ça fait un peu vite, quoi. Alors, du coup, on arrive sur la partie ameublement. Donc, la, enfin, la partie montage, pardon. Donc, là, on a, donc, là, t'es parti sur plusieurs jours. tu es parti monter les meubles. On a pris aussi des personnes sur place pour t'aider, bien évidemment. On avait aussi des personnes qui, eh bien, ont fait de la peinture, parce qu'il a fallu peindre les différentes pièces en question. Euh, donc tout ça a pris un petit peu de temps. En gros, combien de, combien de temps ça t'a pris à peu près euh, une fois que tout a été réceptionné et que tu as commencé à monter tes meubles et à faire la peinture, il a, il a fallu combien de jours à peu près euh, En tout, des journées entières, on a dû en faire, bah, ça a dû prendre. Euh, c... 3, je crois. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, 3-4. 3-4, oh, un peu moins que ça, je pense. Ouais, 3. 3, ouais, je pense. 3. 3. Ouais. Mais, euh... En fait, ce qui a surtout été compliqué, c'est la logistique, hein, c'est-à-dire réceptionner, etc. Euh, après, quand on est sur place et que tout est sur place, j'ai envie de vous dire, ouais, c'est vrai qu'on a même peut-être un peu plus de temps parce que moi, je suis allé te retrouver aussi pour faire la finition. Parce que mine de rien, il y a plein de petites choses qu'on oublie. Mais il n'y a pas que les meubles. Il y a aussi toute la décoration, les mettre lustres, des lustres. Euh, alors les lustres, il y a aussi les, comment, les, les rideaux, tout ça Prend du temps, euh, mine de rien. Euh, et puis, et puis euh, comment dirais-je Il euh, y a aussi après euh, toute la partie, euh, bah oui, toute la partie décoration. Il faut mettre tout ça en place, les, les, les, les draps de lit, euh, les petits coussins, enfin tout ça, mine de rien, mi bout à bout, prend du temps. Il faut paramétrer la télévision, euh, euh, vérifier que le Wi-Fi marche bien. il y, y a vraiment tout ça, la partie automatisation aussi. Donc mettre boîte à clés, etc. Tout ça nous a pris un petit peu de temps. Sébastien de monter un lustre. Et donc là, on est en train de finir, on va finir toute la décoration. Euh, toute la décoration, là on est en train de faire les lits, etc. Donc voilà ça, donne comme ça Le premier lit, on est en train de terminer. Hop, on a du coup, tout à l'heure, on a été acheté tous les... Euh, tous les oreillers, coussins, etc. pour justement la décoration. Donc moi là, je suis en train d'attaquer. Je suis en train de finir le télé qui est bien galère d'ailleurs. Et... Euh... Et voilà, allez, c'est parti euh, Peut-être aussi parler de, comment dirais-je, du traitement des, des déchets, parce que mine de rien, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets. Bah, quand vous ouvrez tous les cartons, ça fait mais des piles de cartons juste énormes, mais vraiment énormes, énormes. Donc bah, nous, comment on faisait Justement, quand nous, on partait avec une voiture, et eh ben, dès qu'on avait déposé les meubles, eh ben, on faisait l'inverse. Tous les cartons qui étaient, qui étaient là-bas, on mettait tout dans la voiture. On les ramenait justement dans notre ville à nous. Et euh, on, faisait, on allait à la déchetterie, la déchetterie ouais, directement. Donc euh, voilà, moi, je vous, je vous propose ça comme solution. Je pense que c'est la meilleure, c'est simple, c'est rapide. Et, et voilà. Euh, je ne sais pas, est-ce que tu as des petites anecdotes Routo Alors, Je sais que le propriétaire t'avait aidé ou parfois des certaines réceptions ouais. aussi. Oui, c'est vrai que moi... Euh... Des fois, il y a eu des, il y a eu des, euh, des commandes où, en fait, on ne peut pas prévoir quand le, quand le livreur arrive. Il peut vous dire une tranche d'horaire entre 10h et 17h. Vous dites, bon, bah, il va arriver vers 13h. Du coup, bah, moi, j'ai euh, essayé de prendre le train le plus tôt possible. Donc, j'allais même pour euh, 10h30. Et au final, il était passé à 10h. Donc, bah, moi, j'avais demandé au propriétaire, il était sur place, qu'il continuait les travaux. Du coup, il était gentil. Il m'a dit, OK. Du coup, il a récupéré, il l'a mis dans le garage, tout ça. Mais euh, franchement, c'est compliqué, l'ameublement. Il faut vraiment être là au bon moment. Parce qu'un coup, vous allez vous dire, bon... J'y vais super tôt et au final, c'est là où il va venir super tard. Et quand vous y allez tard, il passe super tôt. À chaque fois, c'est ça. Donc, il euh, ne faut, faut pas se faire piéger. Ouais, et puis c'est ce que je disais, bien surveiller les SMS, bien surveiller les ouais. emails, parce qu'ils communiquent beaucoup par ça maintenant, donc ouais. euh, faire super attention. Là, on a les appels. Ouais. Euh, par rapport à l'ameublement, euh, donc on a vu à peu près. Euh, est-ce que tu as des choses à rajouter, des anecdotes, je ne sais pas, euh, euh, qui ont pu se passer dans le logement ou est-ce que tu as eu des problèmes de réception? Euh, je crois qu'on a eu un produit, c'est une lampe de une lampe, un lampadaire qui a été mal euh, euh, comment dirais-je, qui, qui était pas forcément en bon état, qu'on a dû renvoyer. Ouais. C'est un truc que ouais, peut-être rajouté. Euh, les meubles, dès que vous les avez, pour moi, ouvrez-les directement, que vous puissiez avoir un aperçu. Parce que si vous dites « bon allez, je vais faire ce dernier moment », nous, par exemple, sur un, sur un portant, il manquait une barre, la barre qui permettait de mettre le, les, le linge. Donc c'est ça cintres. qui est le plus con les cintres, oui. Et, euh, donc ça, directement, c'est pénalisant. Donc pour moi, euh, regardez directement euh, pour avoir un aperçu de, du meuble. Ouais, il bah, y a eu des chaises aussi. J'étais même très inquiet parce qu'en en fait, euh, on, avait, on avait commandé du coup 8 chaises pour la table, à salle, pour la table dans la salle à manger. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, le, le, la, le site où on a commandé il m'appelle. Ils disent « Voilà, on a eu un problème, on va devoir vous livrer euh, euh, une journée après ». Du coup, je dis bah, « D'accord, etc. » Donc c'était déjà compliqué. parce que moi, je me déplace pour les recevoir, mais ils repassent le lendemain Donc c'est-à-dire que je devais revenir le lendemain. Et là, il me dit euh, « Par contre, non, on a 4 colis ». Mais moi, je me suis dit, c'est pas possible, on a commandé 8 chaises, pourquoi il n'y a que 4 colis Et euh, du coup, bah, hyper inquiet, j'envoie un message à, au site internet, etc. Mais au final, bah, quand j'arrive, j'ouvre, et en fait, c'était 2 chaises par colis. Donc c'est plein de petites choses qu'il faut euh, essayer de voir, demander, pour comprendre. Parce que des fois, on peut se perdre, et au final, alors, alors qu'au final, tout allait bien, même s'il y avait quand même du retard. Donc voilà, c'est prévoir quand même à l'avance, pas, pas tout repousser pour la commande des meubles. Hein, parce que si vous, vous y prenez trop tard, euh, c'est compliqué. Hein. Alors, justement, cette partie-là, euh, alors, tu peux peut-être dire aussi la chronologie. Ce qu'on qu a dit, c'est la partie ameublement, mais il y a aussi toute la partie euh, technique. Donc, je pense à Internet, je pense à l'électricité, je pense à l'eau. Euh, donc, nous, l'électricité et l'eau étaient déjà, euh, étaient déjà, euh, déjà, déjà euh, installées. Enfin, déjà installées. Oui, déjà installées. On a eu quand même des problèmes aussi euh, liés à ça. Vas, je vais te laisser en parler. Euh, mais moi, ma recommandation, c'est quand vous prenez un logement, la priorité, euh, c'est Internet. C'est vraiment, vous devez tout de suite aller sur Internet parce que ça peut parfois prendre beaucoup beaucoup beaucoup de temps nous ça a été assez rapide euh, je crois qu'en une semaine c'était réglé euh, mais euh, je peux vous le dire aussi par expérience sur un autre de mes logements ça fait un mois que j'attends la fibre j'ai toujours pas je suis toujours pas connecté donc votre priorité c'est l'internet l'électricité ça va être rapide l'eau ça va être rapide mais nous c'était déjà inclus euh, si vous voulez dans, dans, le, dans, dans, dans le contrat en fait c'est le propriétaire qui le prend à sa charge enfin moyennant en finance bien évidemment euh, mais c'est juste que euh, et tu peux peut-être raconter la petite anecdote que tu as eue justement avec le, avec le propriétaire. Nous en fait, on, le, on, on a pris l'électricité, donc on a commencé à faire les, les lustres, etc. au dernier moment. C'est peut-être une erreur de notre part parce que justement, euh, il y a d'autres logements autour de nous et qui sont connectés à la même, euh, au même boîtier pour pour l'électricité. Du coup, bah, là, on commence à installer les lustres, donc on éteint. Ah, c'est la... pas les lustres, hein, c'est euh, la euh... machine à laver et sèche-linge. Ah oui, oui, oui. oui. Ça ouais. Est planqué, du coup, on éteint, on éteint, on éteint tout pour mettre les ampoules, tout ça, et euh, on se rend compte bah, que dès qu'on lance la machine à laver, il y avait tout qui sautait. Donc là, on commence à s'inquiéter parce que s'il n'y a pas d'électricité, euh, donc il n'y a pas de chauffage, donc il n'y a rien. Donc c'est compliqué de mettre un appartement en plein hiver euh, euh, en service euh, quand il n'y a pas de chauffage, etc. Donc, bah, en fait, on s'est rendu compte que c'était un problème de puissance. Donc, ça, on a quand même eu des problèmes parce qu'ils sont venus une semaine après, sauf que ça allait pas. Donc, ils ont rappelé. Donc, c'était un gros problème, une perte de temps. Bon, bah pour l'instant, ça va. Tout se passe bien parce que, du coup, l'électricité est revenue. Mais euh, faites attention à tout ça parce que ça peut vite euh, engendrer de gros problèmes. Et du coup, euh, une perte de temps, donc un mois, ça peut être une semaine, deux semaines, trois semaines sans loyer. Parce qu'à chaque fois, ils vont vous appeler. On revient, on vous rappelle. Mais c'est que ça, c'est on, on fait, on refait, on repousse, on repousse. Donc euh, ouais, peut-être euh, bah, peut se focaliser au début sur l'électricité, comme euh, moi j'ai pas, pas focus, focus euh, justement pour... Euh... Alors... Là, c'est parce qu'il faut préciser qu'on est sur un cas particulier. En règle générale, si vous voulez, quand il y a un compteur Linky, euh, à distance, ils peuvent mettre à jour le, la puissance. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais nous, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait bien long, un compteur Linky. Mais c'est juste, comme Pierre l'a expliqué, c'est qu'en fait, un, un, il y a plusieurs logements à côté qui sont raccordés sur le même compteur. Parce que le propriétaire a plusieurs logements, enfin, a, a fait une division, euh, une division. Et donc, il y a plusieurs logements connectés. Et ce qui s'était pas aperçu, c'est que euh, son compteur était sous-dimensionné. Mais là, ce n'était plus une question de, de Linky, c'est que historique. Uniquement, il y avait une installation spécifique qui avait été faite. Il l'a rechangée et il l'a mal évaluée. Du coup, euh, vas-y, précise en fait, si tu veux. Au, dé ouais, voilà, au début, euh, ce qui s'est passé, ce que moi, il m'a expliqué, c'était qu'il euh, y avait une puissance et la, cette puissance devait être... Que justement pour la maison. Donc la puissance était juste énorme. Donc on avait largement, largement. Sauf so, qu'au final, cette puissance, elle s'est mise, elle s'est répartie sur les trois autres logements qui étaient autour de nous. Donc c'est-à-dire qu'il y avait trois logements qui étaient sur cette puissance. Donc c'était quand même chaud de tenir. Quoi. Mmh. Voilà, c'était juste le petit... Euh, mmh. ce qui s'était passé. Euh, ok, euh, toi, est-ce que tu pourrais dire à peu près pour les gens qui se lancent, que, qui vont meubler un appartement, parce que c'est une question qu'on pose souvent, moi je la connais la réponse, j'ai la laissé la donner, combien de temps ils doivent prévoir les personnes justement pour meubler l'appartement, mettre en place l'appartement, l'embellir, le décorer, etc. Combien de temps tu estimes d'un logement nu où il n'y a rien à un logement prêt à, à mettre en photo, à prendre en photo Alors après, euh, pour moi, tout dépend déjà de la taille du logement, oui. mais, euh, mais pour moi, en règle générale, pour être vraiment bien, pour être sûr que tout soit parfait, euh, trois semaines, un mois, c'est largement bon. Trois semaines, un mois, on est trois bien. Trois semaines, je pense. Ouais, ouais trois semaines. Euh, après, pour des grands logements, parce que nous, on était quand même grands. Ouais, non, on a fait en trois semaines, nous. On l'a fait en trois semaines. Ouais. Donc, euh, trois semaines, je pense que vous êtes bien. Donc, justement, comme on avait dit dans la partie prospection, bah, quand vous lui demandez, quand vous rentrez dans la négociation, essayez de demander si vous voyez que, que c'est le 10, on est le 10, et bah, vous demandez jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30 ou... Des petites choses comme ça, quoi. Ça fait juste pour, pour vous arranger à vous. Mais ouais, trois semaines, pour moi, c'est bien. Donc, euh, pour commander tous les meubles comme vous voulez et pas vous mettre trop de pression, parce que le but, c'est de, à chaque fois, vous oubliez des choses. Hein. Vous allez arriver au dernier moment, « Ah, j'ai oublié ça. Oh là oui, j'ai oublié ça. » Vous pouvez jamais tout penser. Jamais, jamais. Moi, à chaque fois... Alors, on s'était fait une checklist. Hein, derrière, ouais. Je vous invite à en faire une. Ouais, euh, quoi, quoi mettre, etc. Mais à tout moment, tu sais, on oublie tout le temps un petit truc, un, vraiment un petit détail, des plantes ou... Une Petite chose quoi, les rideaux, c'est que des petites choses comme ça qui sont vraiment super importantes et qu'on pense pas forcément. Et... Donc voilà. Euh, ok, donc voilà, prévoyez à peu près entre 15 jours et 3 semaines à peu près. Parce que de toute façon, quand vous avez commandé vos meubles, il euh, y a forcément un délai. Alors vous allez me dire bah « sinon je vais les acheter dans les magasins classiques ». Oui, mais alors là, c'est hyper chronophage. Est-ce qu'il va falloir louer des camions euh, ou peut-être en emprunter au magasin euh, Et pff, Enfin, aussi. Hein. Oui, puis les prix aussi, c'est vrai. C'est hein. souvent cher aussi dans les ouais, magasins. justement, est-ce que tu est as des recommandations, site internet ou autres de, de, pour acheter tes, tes meubles Alors, moi, je peux vous conseiller euh, Amazon. La plupart des commandes, c'est sur Amazon. On a presque tout commandé Amazon. On a fait un petit peu de ses discounts. Ah, Menzo ma mais... euh, aussi Menzo. ouais, Menzo. Les Menzo, franchement, très bien. Ouais, un peu Et... long. Ouais, bah ouais, mais franchement, pour, pour ce qu'ils ont, ouais, c'est franchement bien. Pour les prix, les canapés, etc., franchement, on était bien. Mais euh, ouais, Amazon, euh, Amazon, Menzo, c'est sur ça que moi, je me suis plus euh, basé. Et Électroménager, on a fait... Électroménager, les... on a fait électro dépôt. Ouais, électro -dépôt. dépôt, pas mal. Et, euh, mais ouais, du coup, pour les meubles, bah, justement, les lits, tout ça, on était tombé sur des petites pépites, parce que ouais. 15 minutes un lit, ouais. c'était juste exceptionnel. Il y a plus il y a de ah, mais euh, la qualité et... exceptionnelle, et franchement, c'était vraiment... Ah ouais, les lits magnifiques, une qualité de fou. Bon bah c'est parti, on a déjà commencé à attaquer, donc je vais pas filmer le montage, je vais vous montrer un peu, je vais vous faire une petite vidéo, je vais te faire une petite vidéo tout à l'heure, un petit peu comment je comment je fais un petit peu, etc. Mais franchement, vous voyez, j'ai, en fait, on a commandé nous ces lits, donc c'est des nouveaux lits qu'on a pris, et c'est d'une facilité, donc je vous les recommande vraiment, on les a commandés sur Amazon, et c'est d'une facilité à monter, une rapidité, mais vraiment exceptionnel parce que normalement, un lit il faut savoir que ça prend, euh, ça peut prendre des fois jusqu'à une heure et demie parce qu'un lit c'est super long. Des fois, il y a plein de petites pièces, les lattes, etc. Et là, franchement, vraiment, c'est vous voyez, même les lattes, tout est à scratch et tout, franchement. Et la qualité, est, et là, le lit il bouge pas. Vous pouvez y aller, il bougera pas. Donc, euh, franchement, je vous le recommande vraiment parce que vraiment, c'est vraiment bien. J'insiste, mais voilà. Euh, donc trois semaines à peu près pour, pour mettre en place entre le temps de livraison montage etc il y aura toujours des oublis euh, donc prévoyez bien entendu votre checklist de tout ce que vous devez mettre et franchement il y en a vraiment beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup euh, puis il y a toujours des bons plans à droite à gauche euh, enfin voilà il y a toujours des choses euh, que vous pouvez euh, exploiter à droite à gauche pour euh, avoir des bons plans peut-être même que vous avez des bons plans aussi euh, nous les tableaux typiquement j'en ai, ai déjà parlé plusieurs fois on achète les visuels et on achète les cadres séparés et c'est nous qui faisons l'assemblage donc euh, je me rappelle une après-midi on a, on a assemblé euh, une, pile de, une pile de tableaux euh, n'hésitez pas à mettre des tapis aussi ça te permet de délimiter bien les pièces ça permet de faire de ressortir, créer du contraste les rideaux, les rideaux. Ça, c franchement, les rideaux, euh, on pourrait croire que comme ça, quand on dit ouais, c'est un détail, mais c'est un détail qui est juste énorme. Nous, on l'a vu dans le salon, les, le salon avec les rideaux et sur les rideaux, justement, j'avais fait exprès de les accorder avec les coussins et tout. Oh, eh, les rideaux, ça, ça envoyait du lourd, quoi. C c les rideaux, ça change vraiment beaucoup. Dans, partout, mettez un maximum de rideaux, dans les chambres, euh, dans les salons, le, un maximum de petits détails, de la couleur que ce qu'on voit, qu'il y, y a de la vie, quoi. Sa vie, l'appartement, la maison, elle vit. C'est pas quelque chose de triste. Ce qu'on voit c'est quand on rentre, c'est joyeux, c'est apaisant, c'est cool, quoi. Ouais. Allez, on se retrouve dans la maison. Alors. rénovation Bon, c'est pas fini, hein. Il reste encore les rideaux à poser, bien évidemment, mais bon, c'est en cours. Voilà. Tac. On arrive sur une chambre qui, a priori, est terminée, celle-ci. Voilà. Une autre qui est quasiment terminée, il y aurait juste les rideaux à poser ici. Mais on n'est pas trop mal. Et voilà... Et puis il reste une chambre en bas, mais je ne vais pas te la faire voir parce qu'on n'a pas du tout avancé. Donc, ensuite, par rapport au lit, aussi, n'oubliez pas de mettre toujours quatre oreillers, donc deux oreillers par personne, plus deux coussins. Donc, ça fait au total 6. Hein. Vous avez six éléments, euh, du coup, qui sont sur le, euh, sur le lit. Des coussins comme ça, des petits <rire> coussins. Voilà, des petits, des petits coussins de déco. N'oubliez pas, c'est le standard. D'ailleurs, même Airbnb le, le recommande vivement. Euh, les petites serviettes de bain, bien évidemment. Euh, voilà, donc, du coup, nous, dans cette maison, bah, très clairement, on avait eu aussi pour objectif de créer un espace détente. Dans, le, dans la partie garage tu vas t'en parler un petit peu mais pour l'instant on, on a reporté Ouais, pour l'instant, on a reporté, mais euh, bah, le projet n'est pas, euh, pas mis de côté. Hein. Il est, euh, on y pense encore. Donc, euh, qu'en fait, quand vous allez sur Airbnb, ils vont vous poser des questions quand vous allez créer votre annonce. Si vous avez euh, des billards, euh, des jacuzzis, des baby-foot, c'est des choses qui vont mettre en avant votre, votre appartement votre, ou votre, euh, votre logement. Donc, euh, nous, on s'est dit bah, pourquoi pas mettre des petites choses en place comme ça. Par exemple, je, malheureusement, on y a pensé après. Enfin, on y avait pensé, mais au début, on avait peur que ce soit très cher pour peut-être euh, pas grand-chose. C'était euh, une table convertible en billard, donc une table euh, de, à salle à manger convertible en billard qui, au final, euh, moi, je n'avais trouvé pas juste après. Donc, on va dire une semaine après l'avoir lancé, j'ai trouvé des plans euh, juste euh, génial quoi. Géniaux, oui. Et, euh, et, euh, et euh, du coup, euh, c'est des petits détails qui peuvent justement mettre en valeur votre, votre, votre, votre logement et qui vont pouvoir vous, vous faire euh, gagner euh, plus d'argent pour moi. Donc euh, voilà. Euh, non, bah très bien. Euh, du coup, bah, après arrive l'étape, bien entendu, vous là vous prenez vos photos. Euh, donc là, on a pris les photos, on a utilisé une application qui est euh, euh, euh, Exposio Exposio, voilà, je cherchais le nom euh, qui nous a permis de faire des belles photos euh, on a pris un peu de temps pour ça ouais. euh, on a fait de la mise en scène avec des, avec des petites fleurs un ouais, petit peu de verdure, il faut jouer il faut trouver les angles, etc faut... jouer à fond avec le décor Ouais, jouer à fond avec le décor, jouer, jouer, jouer on est vraiment sur une mise en scène euh, donc n'hésitez pas à en rajouter, à mettre un petit ordinateur, à mettre un petit coussin, n'hésitez pas à en rajouter, à en rajouter, pour que les photos soient juste incroyables. Euh, et puis arrivé aussi la partie automatisation, donc nous c'était assez simple. Oui, vas-y. Ouais. Après, n'allez euh, pas trop loin dans vos photos parce qu'il faut quand même que les photos répondent aux ça besoins arrive. du client. Parce que s'il arrive et qu'en fait ça ne correspond pas du tout aux photos, vous allez vous faire tailler dans les commentaires. Donc... Euh, il faut quand même que, ce soit, que tout soit réaliste, que quand il rentre, ce soit euh, à la, dans la qualité des photos. Et euh, voilà, c'est juste quand même rajouter ça. Bien sûr. Euh, et puis du coup, arrive la partie automatisation, bien évidemment, quand vous avez terminé la partie automatisation. Ménage aussi, on a fait le ménage, bien évidemment, donc là ça a pris pas mal de temps. On avait notre entre, personnel de, de ménage qui, qui est venu. Euh, on a évacué tous les déchets aussi, de tout ce qu'on avait, parce qu'il y a beaucoup de déchets, comme Pierre le disait. Donc ça, ça prend du temps, N'oubliez pas. Et euh, on a automatisé, donc nous c'était assez simple, vu que c'était une maison, on a mis une boîte à clés euh, assez simple en extérieur. Et puis, euh, et puis voilà, après euh, du coup, bah, tout était euh, achevé et on a pu euh, enchaîner sur la partie euh, création de l'annonce. Hein. Et euh, je sais pas, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter dans cette partie mise en place Moi je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi qu'on a fait le tour. Hein. Y a ouais. Pas... Non, ouais, juste prendre du temps quoi, prendre du temps pour que tout soit bien et rien oublier surtout. Mais euh, bien repenser... Euh... De faire le tour, quoi. Mais sinon, euh... Pensez aussi, parce que ça a tendance à l'oublier, un peu de la précipitation, à prendre une assurance, hein, faites assurer le bien. Euh, de la précipitation, on peut toujours oublier ce genre de choses. Mais pensez à prendre donc une, euh, eh bien, une assurance multi risque hein, qu'on appelle. Donc prenez une assurance auprès de votre assureur. moi je, On en a un, euh, nous, euh, avec la formation, et puis aussi que j'ai déjà pu interviewer sur cette chaîne YouTube, euh, qui est très bien, qui a des très bons tarifs, qui connaît très bien ce métier de sous-location. Donc ça, c'est top. Euh, et puis, euh, oui. Ouais, j'avais autre chose à dire. Bah pour pour ceux qui ont peut être moins les moins moins de moyens pour le montage des meules, etc. Parce que ça prend beaucoup de temps. Bah vous pouvez demander à à des amis à vous oui. ou à de la famille. Des copains, qui, toi, voilà. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à des à des copains à moi qui viennent m'aider. Quoi, c'est cool. On est entre nous. Eux, c'est le week-end, c'était les vacances. On s'est dit, bon, bah, on va le faire ensemble. C'est cool, quoi. Ça, ça fait un petit moment entre oui. nous et. Et euh, pouvoir euh, meubler euh, bah, vos maisons, vos appartements. Donc bah, bah, vous, pouvez faire ça, appel à des amis euh, de, de confiance qui vont vous aider. Et, euh, ou même de la famille. Hein, nous, euh, mmh. on a aussi de la famille qui nous a aidés. Mmh. Et euh, voilà. Ouais, je pense fait. que c'est un esprit... Euh, c'est cool quoi, de faire ça ensemble. Ouais, c'est un esprit sûr, un peu... C'est cool, ouais. Ouais. un peu ludique aussi, a ouais. un côté... Euh, bah, y un petit... bah, moi, nous, je sais qu'on a passé du bon moment. On a rigolé, on faisait ça tous ensemble. C'est ça qui est cool, quoi, faire ça avec ses amis. Il y a toujours... Euh, on voit l'avancée entre nous. C'est ouais, super cool. Clair, OK, voilà. Ok, euh, bah, je pense qu'on a à peu près terminé, moi, pour cette euh, vidéo-là. De toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, bien évidemment, cette, part, cette troisième partie. La quatrième partie, ce sera la conclusion, mais surtout qu'on va parler chiffres, on va parler de création de l'annonce, on va parler aussi de qu'est-ce qu'on a pu obtenir déjà comme réservation. Enfin, euh, vous allez voir, vous aurez le résultat final, bien entendu, de cette, de cette maison. Euh, non, je pense qu'on a vraiment fait le tour, euh, on a bien tout résumé. Tu rien d'autre à rajouter, Pierre Non, rien de spécial. Ok. Eh ben, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le pouce bleu vers le haut. N'hésitez pas à la commenter, à poser des questions. S'il y en a, bien évidemment, on est là aussi pour vous aider à mettre en place vos, vos sous-locations. Vous le savez, euh, j'ai une formation gratuite justement sur la sous-location, comment mettre en place ce business, vous aussi dans votre ville. Vous la retrouvez dans la partie, bien entendu, description. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. À très bientôt, Pierre. À bientôt.